Le jeu je le déroule vraiment, euh, vraiment de mieux en mieux là. Il a déconnecté de la game les gars Ce haineux a déconnecté les gars Je comprends pas d'où ça vient les gars. Putain. On est d'accord qu'il a pas de Kevlar et je viens de lui mettre une vingtaine de hits. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là, là. Ah, je suis pas descendu au bon moment, les gars. Je suis pas descendu au bon moment. A l'époque, de descendre à ce moment-là, c'était celui qui tirait en premier qui gagnait. Même si j'ai tiré en premier, s'il même assiste entièrement, comme là ça vient de se passer, je peux pas gagner. On va se refaire la cerise tranquille Ils ont frappé fort mais la revanche est imminente Il attend allongé dans l'ombre avec un skin sombre Et les gens viennent prendre le contrat Parce qu'il sait que les gens vont le vouloir ce contrat En fait c'est ça, ça, lui sa stratégie de jeu c'est ça Il campe un shop, passe sa game entièrement allongé C'est le roi En gros je pense qu'il passe la plupart de sa game à looter Histoire d'avoir euh, ses deux armes Il fait 10 000 balles histoire d'avoir ses deux armes Puis après il trouve un endroit pas loin d'un shop avec un contrat il passe le reste de sa game Mais tu sais que je suis persuadé que ce genre de joueur Ça, ça fait un nombre de top 10 Genre c'est incroyable Regardez les gars, regardez, regardez, il y a un autre mec qui arrive Regardez. Il a même pas vu ce noob Là il va atterrir le mec Ah oh, ouais, yes Oh merde C'est incroyable Donc, donc lui Attends donc lui qui était au sol à l'extérieur il est pas mort Mais le mec à l'intérieur il est mort De la frappe ça, ça, C'est vachement intéressant en plus Pour moi parce que je sais face à quel type de joueur Je suis Parce que je sais que dans mes, dans mes lobbies Oh mon dieu Il a 4 kills C'est 4 kills de lâche C'est horrible Alors comment il s'allonge parce qu'il y a un mec qui est passé dans les airs. <rire> Sinon, dans les autres lobbies, ils sont tous comme lui. Ils avancent à 4 accroupis comme as. Là, on sera en quatuor il y en aurait un dans chaque angle. Ça, c'est ce qu'on aime voir. Ça, c'est du joueur Call of Duty. Merci de nous proposer ce gameplay. Pex Renzi. Et Pex Renzi qui. Oh là là, c'est beau, c'est beau. C'est beau ça. Ça, c'est beau, c'est beau ça. Il a réussi à tuer 5 personnes. Les 5 dans le dos. Avec la chargeur entier dans le dos. Il regarde derrière. Il ne voit rien. C'était une mouche. Là, les gars, il est en train de lâcher des petits... Là, t'entends des... des... Il y a des petits P de stress qui partent. Oh là là Oh là là Apex Renzi qui... qui est démasqué. Et qui se fait finir par Gogeta. Gogeta qui, qui a le skin Traguard. Une arme en or. Et qui a moins de kills que Renzi. Il voit qu'il n'est pas en zone. Il va partir... Par la flotte, par les détritus Est-ce qu'il va s'acheter une deuxième arme Est-ce qu'il va s'acheter un drone Est-ce qu'il va s'acheter des plaques Rien du tout Et il avance, les gars Monstrueux Esquive d'une balle de sniper Deuxième esquive Il n'y avait pas de balle, il s'en fout Là, il sprint, il sprint, il court comme il n'a jamais couru de sa vie Bam, il escalade Ses mouvements La voiture C'est des péchots et gras qui sont en train de sortir. Gogeta qui, qui se colle. Et là il arrête de sprinter. La touche sprint qui disparaît. Oh mais c'est terrible. Et il recule en marche arrière parce que comme les chiens, il se frotte le cul au sol pour se décrasser le, le trou de balle. Gogeta à la décale. Gogeta à la yem La Gogeta. Et Gogeta qui doit seul coup se prend pour un slayer parce qu'il a craque le mec. Gogeta qui slay. Gogeta qui y va à fond. Gogeta qui n'a pas l'information. Il va bientôt repasser en viseur fixe. Hop. Hop. Il y Gogeta qui s'enfuit. Gogeta qui est repéré. C'est horrible pour Gogeta. C'est la panique. Et Gogeta qui tombe. Gogeta qui est dans le gaz avec un masque en or mais qui se fait finir par Val Nonobi. Val Nonobi qui est en 1v1 contre Devil Spawn Devil Spawn qui prend le kill sur Val Nubi. Devil Spawn qui a 5 kills en ayant 2 backstab. La décale, rapide, incisif Mais quel mouvement, quel mouvement de la part de ce joueur J'en perds les mots Oh là là, la décale, la décale oh, C'est beau, c'est beau c'est magnifique. Et Devil Spawn qui prend le kill sur Dirty Penny Day Snuff. Devil Spawn la frappe en fin de game. Est-ce qu'elle va faire mal Elle ne touche pas. Ils sont ils sont trois. 1v1v1. Devil Spawn qui prend la décale. Ah ben non, non. Devil Spawn qui reste allongé. Il attend que le 1v1 final se passe. Il va sûrement rusher sur eux. Il constate qu'il n'est pas en zone. Devil Spawn la décale. Attention, attention, mais quel. Cette décale est incroyable Oh là là, il le voit, il tire, il tire oh, Quel kill sur Vitaly75 Et c'est une rota aquatique Dont nous avons lieu Et il tombe sur l'autre joueur Qui était en duel à Kimbo dans l'eau Il est piégé, il est piégé Il est fait un ara. Devil Spawn Est-ce que l'autre joueur va mourir du gaz Devil Spawn qui réanime Devil Spawn qui nage, qui nage pour sa vie Mais c'est il sort Il sort de l'eau il... il est derrière toi Il est derrière toi Alain Bernard Alain Bernard Il est derrière toi Davis Spawn sortir dans son dos Ah mais Alain Bernard Le dos solide Comme on le connaît Qui vient le finir Alain Bernard qui gagne cette game C'est mérité Quelle partie, messieurs Quelle partie